Euh, vous avez vu l'enregistrement démarrer Oui, ça marche. En principe, c'est bon. <rire> ben voilà, donc on va ben, se préparer tout doucement, élever nos pensées vers Dieu notre Père, le remercier d'être là malgré euh, ces petites difficultés euh, techniques pour que nous puissions ben, regarder cette deuxième partie du, du cours euh, sur euh, Dieu et l'existence de Dieu. Donc aujourd'hui, on verra les attributs de Dieu pour que nous puissions enfin mieux connaître ce Créateur qui est tout amour, qui est constamment là pour nous aider, qui est loin de ces images qu'on donne de lui, du Dieu vengeur, du Dieu punisseur, Dieu qui nous envoie en permanence des bons esprits, des guides spirituels, des anges gardiens pour nous aider, pour nous assister et qui ne demande de nous que cet effort d'élévation de pensée pour qu'on se mette en meilleure syntonie avec tous ces bons esprits et qu'on puisse mieux percevoir leurs inspirations, que cela nous aide à réaliser ce qu'on a promis de faire dans cette vie, que cela nous aide aussi à ce travail de réforme morale pour devenir chaque jour un peu meilleur que la veille, et que cela puisse également aider les esprits qui pourraient être avec nous ce matin pour qu'eux aussi trouvent leur chemin dans le monde spirituel. Voilà. Alors, je zappe sur le programme. Donc, nous sommes le 12 mars, vous voyez, donc c'est module 2 Dieu et on est au guide d'études numéro 2. Ce sont les attributs de la divinité. Donc, la semaine dernière, on avait vu l'épreuve de l'existence de Dieu. Hein, vous devez vous, vous rappeler, il n'y a pas d'effet sans cause. Et quand on regarde euh, ben, l'univers, quand on regarde la vie, quand on regarde euh, toutes, ces, toutes ces merveilles qui existent et que les scientifiques aujourd'hui euh, euh, se rendent compte que ça ne peut pas venir du hasard, que la probabilité serait nulle, ben, ils arrivent tout doucement à cette nécessité de l'existence de Dieu. D'accord Aujourd'hui, donc, on va voir les attributs de la divinité. c'est-à-dire si Dieu existe, hein, quels sont ses attributs, quelles sont ses caractéristiques D'accord Alors, euh, dites-moi si vous... Ops, tiens, ben celui-là, il aurait dû s'ouvrir. Alors, hop, le SPS. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez mon écran Toujours, vous voyez le... Non, je ne suis pas au bon endroit. Je suis pas... USDS. Voilà. Vous, vous voyez mon écran Vous êtes toujours avec moi Oui, oui, c'est bon, voilà. D'accord. Alors, Dieu, attribut de la divinité, nous y voilà. Je vais fermer ça, comme ça vous voyez mieux. C'est bon, c'est assez large Ouais, bon, pas... voilà les attributs de la divinité donc euh, aujourd'hui ben, on va voir euh, l'objectif spécifique c'est on va citer les attributs de la divinité selon les enseignements spirites on va analyser euh, chacun euh, de ces attributs pourquoi comment on, on touche un peu à la limite du, du, du, des capacités du raisonnement humain hein. c'est à dire on avait vu la semaine dernière que la nature intime de dieu c'est quelque chose qui nous échappe hein. on, on on ne sait pas, on n'a pas encore les capacités pour pouvoir conceptualiser. D'ailleurs, les esprits qui étaient venus aider Kardec à répondre à ces questions-là, ils avouaient à un moment, nous-mêmes, on ne sait pas. Donc, comment voulez-vous qu'on vous, qu vous y explique Donc, bon, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a des choses. On ne peut pas tout savoir. Non on n'a pas, pas encore les capacités de tout pouvoir, euh, euh, comment dire, conceptualiser. Comment <rire> dire, conceptualiser. Ce qu'on peut faire, c'est euh, donc raisonner sur les attributs de Dieu, d'accord. Et ensuite, on verra donc euh, comment est-ce que on voit cette action providentielle de Dieu envers ses créatures. Donc, c'est une autre preuve de l'existence de la divinité. C'est-à-dire, Dieu, ben, qu'est-ce qu'il fait Comment est-ce qu'on peut le sentir euh, au jour le jour en nous, d'accord Alors, <coughs> les notions de base. Donc, ça, c'est tiré. Euh, toujours du livre des esprits, hein, les toutes premières questions qui parlent de Dieu. Donc déjà, le premier attribut de Dieu, c'est que Dieu est éternel. Éternel ici, euh, on, on, c'est dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de commencement et qui n'aura pas de fin. Euh, éternel s'utilise parfois aussi dans ce qui, qui n'a pas de fin. Euh, on, on dit parfois que l'esprit est éternel. En fait, en toute rigueur, c'est faux. Il vaudrait mieux dire que l'esprit est immortel. D'accord Notre esprit a eu un début, mais il n'aura pas de fin. D'accord Alors que Dieu, lui, il n'a pas eu de début. Hein, et il n'aura pas de fin. D'accord Alors pourquoi Donc là, Kardec, il fait ce qu'on appelle en mathématiques un raisonnement par l'absurde. D'accord Il dit, si Dieu avait eu un commencement... Il serait sorti, ou soit il serait sorti du néant, soit il aurait été créé lui-même par un être antérieur. D'accord. Donc sortir du néant, on a vu que la probabilité est nulle, hein, rien ne peut pas faire quelque chose. Et par contre, si Dieu aurait été créé par quelque chose d'autre, ce serait ce quelque chose d'autre qui serait Dieu, et pas ce qui a été créé à un moment donné. D'accord. Et comme ça, de proche en proche, hein, en faisant ce raisonnement par récurrence, on remonte à l'infini, et donc on, on arrive à l'éternité, donc à cet attribut de dire que Dieu, ben, il est incréé. Il, il, il, exi, il a toujours existé, et euh, il n'a pas eu de début. Hein, donc c'est pour ça qu'il est éternel. Est-ce que vous avez suivi le raisonnement Je sais que ce n'est pas simple, hein, toujours. Quand on fait des mathématiques, vous savez, on fait des, des, des courbes avec la fonction qui se rapproche de l'asymptote, euh, donc on dit, voilà, ben quand, quand on tend vers l'infini, la courbe sera toujours très très proche, de plus en plus proche de l'asymptote, mais elle ne la touchera jamais. Hein. Les raisonnements sur l'infini sont toujours un peu comme ça, hein, c'est-à-dire que euh, voilà on a, on a un peu de mal à s'imaginer quelque chose qui n'a pas eu de commencement, hein, mais pour Dieu, ben, c'est une nécessité. D'accord Et Dieu, s'il existe, il doit être éternel. Hein, s'il n'était pas, pas éternel... Euh, on lui trouverait un, un remplaçant un substitut pour arriver à quelque chose qui a toujours existé. D'accord Donc ça, c'est le premier attribut, hein, c'est l'éternité. Euh, on va passer au deuxième attribut, il est immuable. D'accord Immuable, ça veut dire qu'il euh, ne change jamais. Quoi. Les lois de la nature, elles sont ce qu'elles sont, elles ne bougent pas, elles restent les mêmes euh, tout au long de, de, de cette éternité. Pourquoi Alors, encore une fois, un raisonnement par l'absurde. On suppose le contraire. Hein. Si Dieu n'était pas immuable, il serait sujet à des changements. Hein. Donc, ça voudrait dire que si Dieu change, ben, les lois de la nature changeraient aussi. Hein. Les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité. Et en fait, ce n'est pas ce qu'on observe. Toutes les lois euh, qui régissent euh, euh, l'univers... Ben, depuis qu'on les étudie, depuis qu'on les découvre peu à peu, depuis qu'on les connaît, ben, elles restent les mêmes. Hein. Les constantes fondamentales des lois physiques restent les mêmes. Elles ne bougent pas, elles ne changent pas. Les lois changent parfois pour être remplacées par des lois euh, plus précises, hein, comme euh, la loi d'attraction universelle de Newton en a été remplacée par euh, euh, celle d'Einstein, hein, la, la relativité générale. Mais euh, depuis que ces lois ont été établies, ben, elles ne changent pas, elles ne bougent pas d'accord Donc c'est cette immuabilité de Dieu elle est liée au fait que on observe que la nature est immuable, qu'elle ne bouge pas hein, enfin que les lois qui gouvernent la nature ne bougent pas. évidemment la nature elle-même elle, elle change en suivant ces lois qui sont immuables. Hein. Le soleil euh, on sait que c'est euh, une réaction de fusion nucléaire qui s'y produit hein, de l'hydrogène qui se transforme en hélium, c'est ça qui nous fait l'activité lumineuse du solaire, la chaleur, la lumière. Mais un jour, l'hydrogène, en fait, l'hydrogène se consomme petit à petit, se transforme en hélium. Et le jour où il n'y a plus d'hydrogène, l'étoile s'éteint. D'accord. Donc l'univers, les astres et les, les, les, tout ce qu'on voit dans la nature bouge et mais tout ça, ça se fait suivant des lois qui sont immuables, d'accord Est-ce que vous êtes d'accord Ça va toujours Alors, je ne vous vois pas, hein, donc n'hésitez pas, pas, si vous levez la main, je ne vous entends pas, prenez la parole, hein. Ah bah, D'accord, Charles. Euh, -ce que je... Un exemple plus simple au niveau des lois naturelles qui ne changent pas, mis à part le fait que si on se jette par la fenêtre, on s'envole. Euh, donc forcément, ça ne change pas, on finit par tomber. Est-ce que tu as un autre exemple pour des gens qui sont, euh, comme moi, euh, difficiles euh, Les a... lois de la nature qui ne changent pas Oui, un exemple tout bête. Bon, bah, alors on va regarder un peu autour de nous. Hein, si... Après, on peut prendre des choses toutes simples, hein, du genre euh, euh, les pies, par exemple. Hein, les pies, c'est les, les oiseaux qui font leur nid toujours pareil. Alors que Vous prenez des pies ici, en Afrique du Sud, en Australie, ils font toujours le nid pareil. C'est-à-dire qu'on reconnaît un nid, on arrive à différencier le nid de pies du nid de corbeau, que le nid de pies, hein, l'oiseau, il, il fait un toit dessus. Hein, je ne sais pas Hello. si vous avez déjà remarqué ça. Bon, bah, c'est pourquoi la pie fait toujours le nid pareil hein. Après, euh, bon, ben vous avez euh, euh, toutes les lois physiques, hein, les lois de la chimie par exemple, hein, euh, l'hydrogène qui se combine avec l'oxygène qui, qui fait de l'eau hein, et qu'on arrive euh, par l'électrolyse ou d'autres procédés à séparer pour euh, reséparer l'hydrogène de l'oxygène, pour produire notamment de l'hydrogène. Hein, eh ben les lois physiques qui gouvernent ces réactions la quantité d'énergie qu'il faut ben pareil ce sont des lois physiques qui ne changent pas d'accord euh, qu'est ce qu'on peut citer comme autre exemple euh, c est, c est, c est, en gros c'est ça hein, dans la physique la chimie la thermodynamique hein, c'est pareil hein, le, pour chauffer euh, un gramme d'air euh, d'un degré centigrade il faut une calorie et ça, où, où, où qu'on soit, ben il faudra exactement cette quantité de chaleur-là pour faire monter ce gramme d'eau d'un degré centigrade. Vous voyez Toutes les lois physiques, toutes ces constantes physiques sont immuables. Elles ne changent pas. Elles sont gravées. On les écrit dans des, dans des manuels qui sont publiés depuis des siècles. Et si ça changeait d'un pouillème, on l'aurait déjà vu. Ça ne change pas. C'est toujours exactement euh, les mêmes... Euh, les mêmes euh, constantes, c les, les lois ne bougent pas. D'accord Donc, euh, voilà, les lois qui régissent l'univers, elles sont comme ça aussi. Hein. On n'a pas encore découvert toutes les lois qui régissent, euh, ben, notamment les questions de trous noirs et toutes ces choses-là, hein. mais euh, le jour on les, où, on les, où on les découvrira, ben, on se rendra compte aussi qu'elles sont immuables. Elles dépendent d'un certain nombre de paramètres il y a un certain nombre de constantes. Mais une fois que la loi elle a été établie et vérifiée, euh, euh, voilà, elle ne bouge pas. Elle peut être euh, complétée, comme on l'a vu avant, avec la, la pomme de Newton qui est tombée, hein, la constante gravitationnelle, qui ne fonctionne plus euh, quand on dépasse certaines conditions, quand on se rapproche du soleil, ou quand les vitesses euh, se rapprochent de celles de la lumière ou autres. Mais c'est là où les lois d'Einstein remplacent la loi de Newton. Et puis cette loi d'Einstein, elle est pareille, elle est immuable. D'accord tu as levé la main, Jean-Paul Gigo. Gigo. Ah, Philippe, euh, Christophe, oui, dis-moi. Oui, on peut on peut-être peut citer, euh, mm. je sais pas, le, le fait que les années ont toujours 365 jours, euh, sauf les années bisextiles, euh, que le soleil se lève toujours à l'est, que des choses comme ça, par exemple. Ce sont des variantes, effectivement. Hein, C'est-à-dire que la vitesse de rotation de la Terre autour d'elle-même et la vitesse de rotation autour du soleil, alors, elle bouge, hein, elle bouge. C'est pour ça que de temps en temps, on y corrige de quelques secondes. Hein, parce que la Terre, il euh, y a quand même un frottement avec toute la poussière, toutes les particules qui, qui, qui traînent dans l'espace. Hein, euh, ou même, par exemple, un gros séisme, hein, euh, comme celui qui a eu lieu en Turquie, peut changer de quelques pouillèmes euh, l'orientation de l'axe de la Terre. D'accord. Mais si ça se fait c'est parce qu'il euh, y a des doigts de, de, de la mécanique, de l'inertie, hein, qui, qui, compte tenu des masses immenses de Terre qui ont bougé pendant ce séisme, réagissent sur l'ensemble de la planète et puis changent légèrement euh, soit son orbite, soit sa vitesse de rotation. Donc ça peut se calculer de façon très très bien. C'est imperceptible. Donc vous voyez, rien que ces tout petits changements, aussi petits soient-ils, on arrive à les détecter, on arrive à les expliquer. Mais ça, les lois qui gouvernent, qui permettent de les expliquer, elles, elles ne changent pas. Ça, ça explique euh, le fait qu'on voit euh, depuis quelques temps des aurores boréales en, en Bretagne et un peu partout en France. Alors les aurores boréales, c'est pareil, elles sont expliquées maintenant. Hein, c'est le, le vent solaire euh, euh, avec des, des, des, des particules ionisées qui passent dans le champ magnétique de la Terre. Hein, donc dans certaines conditions, effectivement, ça donne ces effets lumineux. Euh, bon, alors, ne, ne, la science, en fait, elle est encore loin de tout connaître. Hein. Les eaux boréales, par exemple, je ne suis pas sûr que l'explication soit 100% déterminée d'un point de vue scientifique. Mais le jour où elle le sera, ben, on comprendra très bien pourquoi en Bretagne, et pourquoi pas ailleurs, etc. Donc, l'immuabilité, c'est ça, Dieu okay. ne change okay. pas. Sinon, si, suppose que Dieu change, si on supposait que Dieu changeait d'avis de temps en temps... Hein, comme on le voit par exemple dans la mythologie grecque, ben, il n'y aurait pas la même stabilité, il n'y aurait pas cette impartialité euh, qu'on constate. Après, euh, un autre attribut de Dieu, c'est qu'il est immatériel. D'accord? Alors pourquoi il est immatériel? D'accord Parce que euh, la matière, elle, elle est sujet à des transformations. Hein les, les, les particules, ben, comme on dit, le, le fer s'oxyde. Euh, les, les, certaines particules peuvent être heurtées par le euh, rayonnement cosmique, par exemple, qui peut les transformer en, ah, le nom maintenant, en isotope, euh, qui peut devenir radioactif pendant un certain temps, etc. Enfin bon, on, on voit bien que la matière subit les lois physiques et chimiques qui sont bien connus. La matière n'est pas stable. Hein. Tout ce qui est matériel se transforme. Le soleil, par exemple, euh, comme on a vu tout à l'heure, cette réaction de fusion nucléaire euh, représente une transformation constante du soleil. Donc, si Dieu était matériel, ben, il se transformerait aussi. Et comme il est immuable, donc il ne peut pas être matériel. Est-ce que vous m'avez suivi Je suis peut-être un peu vite dans ces raisonnements-là, mais... Euh, réplique, dit, hein, la matière est sujet aux transformations, donc mais comme Dieu est immuable, il ne peut pas être matériel parce qu'il n'est pas sujet à des transformations. D'accord Voilà. Après, il y a l'unicité. Hein, Dieu est unique. Ben, est, en fait, là, on touche au monothéisme par rapport au polythéisme. D'accord et le polythéisme, quand vous regardez la mythologie grecque ou romaine, ben, il y a des dieux qui ne sont pas d'accord, il y en a un qui est supérieur à l'autre, il, voilà, hein, euh, il y en a parfois même qui se, qui se chamaillent, enfin bref, qui se trahissent, ou j'en passe. Hein. Euh, ben, donc ça ne tient pas. Hein. C'est-à-dire il euh, y a forcément euh, unit, y a unité de vue hein, grâce à cette immuabilité, il y a unité de puissance dans l'ordonnance de l'univers, hein, comme l'écrit Kardec, donc Dieu, euh, s'il existe, il, il doit être unique. Hein. Si on suppose que, euh, bah, comme la mythologie, il y a plusieurs dieux, ou si on suppose, par exemple, suivant, même suivant le christianisme qui est monothéiste, que Jésus, euh, c'est Dieu, donc il y aurait euh, Dieu sous plusieurs formes, ben, on, on retombe encore une fois dans euh, ce... ce euh, le raisonnement qui consiste à dire, oui, mais bon, euh, Jésus, ça a beau être un esprit très évolué, mais il n'est pas Dieu. Hein? Il, il, alors, comme il est très évolué, évidemment, tout ce qu'il va faire et dire, pour nous, ça représente euh, Dieu, mais dans l'absolu, hein, c'est comme la courbe et la saptote en mathématiques. Il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche, mais il ne la touchera jamais. D'accord Donc, Jésus, il est très, très près de Dieu, beaucoup, beaucoup plus près de Dieu que nous, hein, mais... Euh, Jésus n'est pas Dieu, d'accord. Et donc Dieu, lui, qui est donc euh, éternel, immatériel, il est forcément aussi unique, d'accord. Il y en a qu'un seul. Plus on monte dans la hiérarchie, dans l'évolution, plus il y aura une unité de vue euh, concernant, bah, justement, ces lois immuables de la nature. Oui, je... Voilà. Je crois que la difficulté qu'on a, c'est que dans le monde des esprits, il n'y a ni espace, ni temps. Alors. Concevoir un endroit où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. cest à que tout se passe en même temps et au même, il n'y a pas d'endroit à, à proprement parler. Alors, l'espace et le temps, voilà. Alors, c'est ça, il y a beaucoup de beaucoup de discussions là-dessus en ce moment. Donc nous, c'est clair, ici, dans notre monde matériel, on est dans ce qu'on appelle l'espace-temps, c'est-à-dire dans un, dans, un, euh, dans, un, dans un espace à quatre dimensions, d'accord Trois pour l'espace et une pour le temps, d'accord euh, Moi, par exemple, là, je suis à allé, je, je peux donc, on peut donner la longitude, latitude, altitude, voilà, bon, bah, ça, c'est les, les trois... Euh, comment dire, dimension de l'espace, et je suis ici aujourd'hui à 8h30, donc ça c'est le temps. Donc cet espace-temps correspond à, à, à notre réalité à nous, telle que nous on la D'accord euh, Maintenant, si on raisonne dans l'absolu, hein, par exemple pour les esprits, est-ce que leur perception de l'espace-temps, c'est le même que le nôtre Eh bien non, hein, c'est-à-dire que euh, pour les, les esprits, disent que euh, bah déjà, euh, le temps chez eux a, euh, comment dire, euh, ils ont une notion du temps qui est différente de la nôtre. Hein. Et au niveau de l'espace, euh, l'espace ne fait pas obstacle aux esprits puisqu'ils se déplacent instantanément d'un point à l'autre euh, à la vitesse de la pensée, comme ils disent. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter ça On peut interpréter ça en disant, alors on rentre un peu dans des conjectures là, que euh, le monde spirituel, ben, il y a d'autres dimensions supplémentaires. D'accord Alors, si on écoute Philippe Guillemont, il y en aurait six autres. D'accord En réalité, ben, on ne sait pas. C'est vrai qu'ils sont dans une autre dimension que nous. Nous, on ne les perçoit pas. Euh, par contre, un esprit, euh, quand Kardec posait souvent cette question, si on pouvait vous voir maintenant, on vous verrait où hein? ben, Il dit, je suis là juste derrière le médium. Donc, ça veut dire que l'esprit, il est bien à un endroit donné dans l'espace, dans notre espace, et à un instant donné aussi. Hein. Donc, euh, il peut se projeter de ces dimensions additionnelles sur nos quatre dimensions. D'accord euh, Tout comme, euh, alors, comment je peux vous expliquer ça Si on fait un parallèle, par exemple, euh, quand vous avez un point qui est, hein, vous prenez un espace à trois dimensions en mathématiques, le x, y, z, là, vous, mettez, vous prenez un point, eh bien, ce point, vous pouvez le projeter sur X, Y, vous pouvez le projeter sur Y, Z, ou, vous, le projete, ou vous, vous, vous pouvez le projeter sur le plan X, Z. Donc un point dans l'espace, on peut le projeter sur euh, euh, le, les autres dimensions. d'accord eh Pour les esprits, ça peut être la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont... Ils ont certainement des dimensions supplémentaires dans le monde spirituel, mais hein, ils peuvent quand même se projeter dans nos quatre dimensions qui correspondent à la réalité telle qu'elle est perçue par nous, par notre conscience, par nos sens matériels. D'accord C'est un raisonnement qui est un peu plus difficile, ça. Hein. J'avoue que là, il euh, y, euh, y, a, y, a, y, a, y aurait pas mal de recherches fondamentales à faire euh, sur ces questions-là. Hein. Euh, J'ai... Si vous, si vous lisez ou vous écoutez les conférences de Philippe Guillemont, euh, il, il rentre un peu dans ce genre de considération, hein, y compris euh, sur les notions du temps. Hein, donc nous, on a toujours la cause, précède toujours, pré toujours l'effet, alors que lui, non, il parle de rétrocausalité, donc le futur qui influence sur le présent. Hein. Donc euh, voilà, dans ces dimensions supplémentaires, les notions sont effectivement différentes. Quoi. Par exemple, au lieu de la notion du temps, on a plutôt une notion de degré d'évolution, de niveau d'évolution, voyez. Le présent c'est l'intégration du passé. Personnellement, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était la conscience qui créait la, la réalité, quoi. Donc, euh, si, on, on, si on veut se retrouver près de ses enfants, ben, simplement le fait d'y penser, on y est. C'est ça. Est, enfin, bon, après la conscience, elle crée la réalité, mais cette réalité, elle a quand même une réalité objective, puisque sinon, ben, les lois de la physique n'existeraient pas. On n'aurait pas inventé des trains pour se déplacer dans l'espace, euh, dans un temps donné, etc. Donc, ces quatre dimensions dans lesquelles on est, on, on y est confronté et on les utilise au jour le jour. Elles sont créées peut-être par notre conscience, mais euh, je dirais, tous les humains sont pareils. Hein euh, voilà. les, les humains n'arrivent pas à se déplacer euh, ben, de Paris à Marseille euh, à la vitesse de la pensée. L'esprit peut-être, mais le corps, non. Il y a une conscience individuelle, comme tu dis, et il y a une conscience collective. C'est-à-dire ce que nous croyons collectivement crée aussi une réalité. C'est ça, c'est-à-dire que la, la, la distance et les efforts qu'il faut fournir pour aller de Paris à Marseille, ce serait les mêmes pour moi euh, comme pour toi, Vincent. Tu vois Donc il y a quand même une réalité objective. Mm -hmm. Ou ontologique, comme disent Ce qu'on appelle objectif ou ontologique, c'est ce, ce que nous créons par notre conscience collective. C'est ça, et qu'on utilise par des lois, qu'on on peut faire des calculs, des prévisions, calculer des énergies, calculer le temps, euh, les vitesses, les consommations, on peut faire plein de calculs. Quoi. Hein parce que, et, et si on peut faire ces calculs, et si ces calculs donnent le même résultat pour tout le monde, hein, quelle que soit leur perception, ça veut bien dire qu'il y a quelque part une réalité à cette manière dont on perçoit les choses. On est assez nombreux à croire que c'est possible. Voilà. Si on ne croit plus que c'est possible, ce ne sera plus possible. Par contre, moi quand je regarde par exemple un objet qui est rouge, comme celui-ci, je le vois rouge d'une certaine façon. Maintenant, ce n'est pas sûr que quelqu'un d'autre le voit rouge de la même façon. Mais tout le monde dira, sauf les Daltoniens, parce que là c'est encore une fois autre chose, que cet objet est rouge, d'accord Les conventions, en fait, euh, s'appliquent de façon universelle. Quand on prend le, le drapeau français, par exemple, ben, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est bleu, blanc, rouge. Et quand on le montre à quelqu'un qui n'est pas daltonien et qui n'est, qui est bien sûr pas malvoyant, il dira, euh, il a bien, il reconnaîtra le drapeau comme étant bleu, blanc, rouge. J'ai un exemple, si vous voulez. Par exemple, euh, moi je sais que j'ai un arrière-grand-père qui a fait de, de la photo. Hein, il était oui. en Tanzanie euh, euh, avant 1900. Et euh, quand il montrait une photo aux gens qui ne s'étaient jamais vus, ils ne comprenaient pas ce que c'était. Ils trouvaient que oui. c'était un, un beau tissu, un, un, un bel objet, mais ils ne comprenaient pas qui était sur, sur... Ils comprenaient pas la photo. Il, il y a besoin d'une référence culturelle pour comprendre que c'est euh, le reflet de ce qu'on est physiquement. Tu veux dire les gens ne se reconnaissaient pas quand ils se non. voyaient sur la photo ça, En fait, ils ne se regardaient pas dans le miroir Ils n'avaient pas de miroir, ils ne euh, voilà, ils, ils s'étaient jamais vus, donc ils ne savaient pas qui était sur le papier. Ils mm -hmm. ne comprenaient pas. Mais par exemple, si tu montres, euh, à quelqu'un, ils ne se reconnaissaient pas eux-mêmes, mais ils reconnaissaient oui. euh, les gens qu'ils voyaient devant eux au jour le jour. Ceux-là, ils les reconnaissaient sur la photo. Bah, il a fallu un, un certain temps pour qu'ils comprennent que c'était une représentation de ce qu'ils étaient. Voilà, ouais, d'accord. C'est comme, C'est comme, ben, nous quand, on, enfin moi, quand j'étais petit, hein, je crois qu'on en a déjà parlé, on regardait la télé, on pensait que les, les acteurs qu'on voyait à la télé, ils étaient dans la boîte. Hein. Et, mais c'est après, au fur et à mesure que nos conceptions s'alignent, en fait, elles, elles évoluent, qu'on comprend que, ben, que c'est des gens qui sont dans un studio et que c'est que l'image qui est projetée dans la boîte. Euh, à partir du moment où on le comprend, ben, voilà, tout le monde le comprend pareil en fait. Hein? Voilà. Enfin bon, euh, voilà donc l'unicité de vue, le, on en était ou L'unique, hein? le tout-puissant maintenant. Hein? Euh, Dieu est tout-puissant parce qu'il est unique. Donc c'est une conséquence de l'unicité, c'est sa toute-puissance. Parce que là encore on peut faire le raisonnement par l'absurde. S'il n'avait pas la souveraine puissance on pourrait concevoir quelque chose de plus puissant ou d'aussi puissant que Dieu. Et dans ce cas-là, euh, ben c'est ce qu'on ce qu pourrait concevoir de plus puissant que Dieu qui serait Dieu. Et en répétant ce raisonnement, encore une fois, de façon récurrente jusqu'à l'infini, on arrive à l'attribut la qui consiste à dire que Dieu est tout puissant. Voilà, il n'existe rien de plus puissant que lui. Hein, la puissance de Dieu, elle est infinie. D'accord et puis c'est après quand on voit l'univers, il suffit de regarder la création, ça nous donne une idée de, de, de comment dire de, de cette toute puissance, hein, puisque l'univers il est infini. Maintenant vous avez vu le Big Bang depuis James Webb, apparemment ça change un peu. Hein. Il n'y aurait pas eu un Big Bang à un instant donné, à un lieu donné dans l'univers, non Il y aurait eu plusieurs Big Bang à plusieurs endroits différents et à plusieurs instants différents dans l'univers. Hein, C'est ce que les dernières révélations, enfin les dernières constatations, observations de James Webb qui amènent les scientifiques à ce genre de conclusion. Donc ça, ça, ça multiplie encore plus euh, le, le, le, cette idée qu'on peut avoir de la toute-puissance de Dieu. D'accord Après un autre qui, qui nous intéresse un peu plus, il est souverainement juste et bon. <rire> D'accord euh, alors ça, euh, donc Kardec nous dit « La sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes, et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice ni de sa bonté. » Alors c'est là où peut-être on se heurte euh, un peu plus à certaines réactions de personnes qui disent « Oui, mais si Dieu existait, il ne laisserait pas faire des guerres, il ne laisserait pas faire de choses. » De, de, de, il ne laisserait pas arriver des tremblements de terre, des innocents mourir enterrés, etc. Euh, donc, beaucoup de gens raisonnent comme ça, mais euh, ce raisonnement, en fait, il, est, euh, il découle d'une perception, d'une conception euh, incomplète de la divinité. D'accord euh, toutes ces anomalies qu'on peut voir euh, au niveau euh, de, de, de, autour de nous dans la terre, on arrive à les expliquer. On les explique comment Par la loi de cause à effet, par les vies antérieures, par le fait que mourir, euh, ce n'est pas une punition, au contraire, c'est une libération. Euh, Quelqu'un qui n'a rien fait de mal, qui était dans un appartement ou dans un immeuble en Turquie et le tremblement de terre qui vient sans prévenir, euh, l'immeuble tombe et puis tue la personne, eh ben, c'est voilà, parce que c'était marqué comme ça, sa mission est accomplie, il est retourné dans le monde spirituel, il a été libéré de sa prison charnelle, comme on dit, hein, en utilisant des mots un peu plus durs. Et, et donc, euh, voilà, s'il est mort, euh, ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour lui, au contraire. Hein c'est À partir du moment où on voit ces anomalies, non pas d'un point de vue borné terrestre, en regardant uniquement la vie, en raisonnant que sur une seule vie, ou encore pire, le point de vue matérialiste qui dit qu'une fois qu'on meurt, tout est fini. Là, effectivement, on, arrive, on a du mal à comprendre cette souveraine justice et bonté. Mais quand on raisonne sur le fait que l'esprit est immortel, qu'il survit à la mort, qu'il peut même se réincarner, etc., on retrouve cette, sou, cette souveraine justice et cette souveraine bonté. Et quand on raisonne aussi sur les guerres que j'ai citées à l'instant, euh, ben, la, la guerre, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'homme. Et pourquoi l'homme fait la guerre Parce qu'il a son libre arbitre, et par son libre arbitre, il est par définition libre de pratiquer le bien ou de pratiquer le mal, d'utiliser en bien ou en mal son libre arbitre. Donc les guerres viennent d'une mauvaise utilisation du libre arbitre de certains humains. Et, et quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans les guerres, euh, toutes ces, toutes ces qu'elles soient comme celle de l'Ukraine ou que ce soit même des guerres froides ou des guerres politiques ou économiques, on voit très bien que ça, ça elle découle de l'imperfection euh, des, des, des, de ceux qui des, hein, des imperfections des, des gens qui, au lieu de s'entendre, au lieu de partager, euh, non, l'égoïsme qui fait vouloir certains qui ont beaucoup, ils en veulent toujours plus, etc. Donc, on voit que ce sont des attitudes humaines. Et Dieu, bon, comme il a donné le libre arbitre à l'être humain pour lui permettre d'évoluer, hein, ben, il a donné le libre arbitre, il donne le libre arbitre. Et donc, euh, on peut pas, euh, comment dire, <coughs> si on restreint le libre arbitre, ben, on ne l'a plus. Alors, évidemment, on peut aussi dire que la liberté n'est pas totale, ça c'est vrai aussi. La liberté totale, on l'acquérera seulement le jour où on sera suffisamment évolué pour cela. Mais tout ça, ça fait partie des lois de la nature, qui sont ces lois d'évolution, cette loi du libre arbitre. Et donc, quand on voit la loi d'affinité aussi, qui fait qu'il eh y a des mondes qui sont heureux, il y a des mondes où ces esprits encore peu évolués se réunissent et, et se font la guerre, entre guillemets. Si on regarde l'ensemble de toutes ces lois, on reconnaît beaucoup mieux cette souveraine justice et bonté de la divinité. Juste une petite question. Comment on peut prouver l'existence des esprits Prouver l'existence des esprits Alors, euh, ben déjà, il faut commencer par nous. Comment est-ce qu'on peut prouver qu'on a une âme D'accord Bon, il ben, y, y a deux théories qui sont en présence. La première qui dit que euh, la conscience, c'est le produit du cerveau. Donc ça, c'est la, la, la, la théorie matérialiste. Donc c'est des réactions biochimiques qui, qui se produisent dans le cerveau qui réaliseraient notre conscience. Et le jour où le corps meurt, la conscience, elle meurt avec. Donc ça, c'est le point de vue matérialiste. Or, euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des choses comme la volonté, hein, euh, qui réside dans l'esprit. Donc ça, c'est Mène de Biran avec son spiritualisme rationnel qui avait fait ce genre de raisonnement, qui sont très très intéressants. Mais aujourd'hui, on se rend compte euh, plus loin hein, que euh, ben, cette âme, euh, en fait, elle survit après la mort. Hein, donc c'est, euh, comment dire, euh, l'âme est immortelle, hein, le livre de, de, de Delanne qui explique bien euh, toutes ces choses-là. Il voit que quand on est vivant, ben, la motricité, la sensibilité peut s'extérioriser. On peut photographier euh, l'âme d'un sujet. Il y a les phénomènes de dédoublement, il y a les phénomènes de l'émancipation de l'âme, euh, il y a les, les EMI aujourd'hui. Il y a plein de phénomènes qui vont dans le sens de prouver que voilà, le corps est, dans une EMI. Typiquement, le corps il est arrêté, il ne fonctionne plus. Et pourtant, l'âme a des expériences. Euh, extraordinaire et qui, même si c'est difficile à vérifier pour, pour ceux à qui l'expérienceur le compte, hein, euh, il arrive quand même parfois à donner des éléments objectifs, à dire ce qui s'était passé à cet instant-là dans une pièce à côté, à rapporter le dialogue entre euh, tout le personnel qui était là pour essayer de le réanimer, alors que ses sens, le cerveau, ne fonctionnait plus. Bref, tous ces phénomènes vont dans le sens de prouver qu'on a une âme. Hein, et ensuite, bah, quand on regarde c'est à partir du moment où on a une âme qui est indépendante du corps, ben, si le corps disparaît, ben, elle peut survivre hein, euh, au corps. Et donc, à partir de là, euh, il y a tous les phénomènes de médiumnité, toutes les preuves d'identité des esprits qui se communiquent, euh, les phénomènes de matérialisation, euh, toute la phénoménologie spi spirite, en fait, qui vient prouver que, euh, euh, que, que l'âme existe et qu'elle survit à l'amour. Voilà. Donc ça, c'est euh, comment dire euh, les, les, par l'examen de toutes ces phénoménologies la seule explication qui vraiment arrive à toutes les expliquer c'est euh, l'hypothèse de l'âme d'accord j'ai une question euh, oui. Charles euh, bon, déjà pour répondre à Vincent aussi euh, il faut peut-être le voir pour le croire, c'est ce qu'on dit toujours aussi hein, c'est Peut-être que quand tu verras, t'en verras un sortir de ton mur de ta chambre, peut-être que tu vas finir par y croire. Euh, C'est ce que je donne comme exemple, pour on projets de me croire, mais il y a aussi le fait que euh, euh, je crois que le domaine de la voyance en France est de l'ordre de 5 milliards d'euros par an au niveau du chiffre d'affaires. Donc ce qui voudrait dire que euh, les gens mettent 5 milliards d'euros dans une chose qui n'existerait pas, ça me paraît quand même peu probable. Euh, ça aussi, c'est un argument de poids pour les matérialistes qui croient en l'argent. Euh, bref, après j'avais une question pour, pour Charles. En fait. Christophe, juste une petite remarque. Ouais. Même si sur ces 5 milliards, il y en a probablement 4,9 qui vont vers des charlatans. Hein. Oui, ça, ça, ça <rire> c'est un autre débat encore. Et attends, ça c'est le chiffre d'affaires déclaré, qu'on soit bien d'accord. Ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, souverainement, juste et bon. Alors oui, euh, à part les spirites, je rencontre beaucoup aussi de spiritualistes qui ne sont pas forcément spirites, mais qui croient bien évidemment la réincarnation. Mais euh, à part euh, effectivement toutes ces personnes-là, euh, dans le monde, euh, dans toutes les religions qui peuvent exister également, personne ne croit à la réincarnation. Donc c'est difficile de croire en la justice effectivement de Dieu et d'expliquer que celui qui est, qui est mort en Turquie, euh, bah, il a bien de la chance. Euh, <rire> enfin de la chance. Euh, voilà, donc c'est en cela que c'est difficile pour nous quand on explique aux gens qu'effectivement... Euh, la souveraine justice et, et la volonté de Dieu. Parce que qui, qui, à part nous, croit en la réincarnation ben, Écoute, le, le, ce que Kardec a fait de bien, c'est qu'il euh, a établi cette philosophie, hein, qui est la philosophie spirite, qu'il a consignée dans le livre des esprits, grâce, euh, bien sûr, à, à des principes qui ont été donnés, révélés par des esprits. Hein, c'est pas les idées, les idées ne viennent pas de Kardec, elles viennent des esprits. Euh, si, si vraiment on veut que ça tienne, il faut que la philosophie elle soit rationnelle et logique dans son ensemble. Il faut que tout se tienne, tu vois. C'est pour ça que, euh, bon, la notion de divinité, il faut qu'elle soit cohérente avec la notion de réincarnation, qui doit être cohérente avec la notion de l'âme, qui doit être cohérente avec euh, les phénoménologies médiumniques. Bref, il faut qu'on ait une cohérence d'ensemble entre tous les éléments, de cette philosophie. Et c'est ça qui est remarquable, c'est ça que Kardec, il a vraiment pu faire. Parce que c'est sûr que si tu enlèves la réincarnation, forcément il y a des questions qui vont coincer, tu vois. Si tu enlèves euh, Dieu, il y a aussi d'autres questions, d'autres raisonnements, raisonnements qui vont coincer. Mais si tu prends tous ces éléments, toutes ces bases, et que tu les mets rationnellement de façon ensemble, c'est là où tu vois qu'il y a cette cohérence. Et je ne sais pas si j'ai bien répondu euh, presque, en fait, c'était bizarre par nous, effectivement, il n'y a personne d'autre qui croit à la réincarnation, et certains spiritualistes... Oui. Euh... Non, parce que après, il ne faut pas, faut, attention, il ne faut pas non plus tomber dans le « hors le spiritisme point de salut hein, », c'est pas ça, c'est hors la charité point de salut, mmh. d'accord Donc, il euh, y a d'autres spiritualistes qui ont des visions très très claires, très très cohérentes, euh, mmh. Euh, voilà, même si ce n'est pas euh, parfois poussé dans le même sens euh, rationnel comme, comme la philosophie spirite, hein, euh, mais ils ont des, par exemple, la, la, la philosophie des druides, des celtes, est elle, elle aussi extrêmement cohérente, même si à l'époque les gens n'avaient pas la capacité de raisonnement qu'on peut avoir aujourd'hui. Et chez les celtes, après, il ben, y avait quand même, euh, entre guillemets, j'allais dire des boulets, bon le mot est un peu fort, les sels, par exemple, faisaient des sacrifices, tu vois, des sacrifices humains. Alors un beau dit « oui, mais c'était des condamnés à mort, c'était ci, c'était ça », ils faisaient quand même des sacrifices, tu vois, des sacrifices qu'aujourd'hui les spirites ne font pas, ne font plus. Donc on voit bien qu'au euh, au fur et à mesure, cette conception, hein, la philosophie spirite c'est quand même une conception existentielle hein, de l'humain, de l'univers, même dans une certaine façon, même s'il ne rentre pas dans les détails des lois physiques hein, qui gouvernent la matière, il y a quand même cette grosse, euh, euh, comment dire, conception au niveau de, de, de l'univers euh, dans toutes ses dimensions, y compris et particulièrement la dimension spirituelle, et, et sur laquelle on peut faire des raisonnements qui se tiennent, tu vois. Et c'est pour ça que moi je suis le premier toujours à dire et à vous demander, si vous voyez quelque chose qui n'est pas logique dans ce que je dis, euh, ben, dites-le moi, n'hésitez pas à me demander. Alors, Alors, c est c est... Si on est suffisamment nombreux à croire que la réincarnation existe, ça devient la vérité ben, euh, Comment dire euh, La vérité, elle est unique, d'accord C'est notre perception de la réalité qui, peut, euh, qui est relative et qui dépend de notre capacité de compréhension, d'accord Mais dans l'absolu, une chose, elle est vraie ou elle est fausse, d'accord il y a beaucoup de vérités qu'on avait considérées à un moment donné, euh, qu'on ne considère plus comme une vérité aujourd'hui. Tout comme, euh, voilà, tous les jours, on, on découvre euh, de, de nouvelles choses euh, qui, qui deviennent des vérités, alors qu'elles n'étaient pas du tout dans le passé. D'accord Donc, euh, notre perception des vérités évolue. Mais la vérité en soi, elle est euh, unique. Donc, après, c'est vrai qu'il euh, y a, comment dire, si... Euh, comme les scientifiques, un hein, scientifique qui émet une théorie, une hypothèse, bon, ben, s'il si est seul ou s'il si y a une minorité qui le suit euh, et, et, et les autres, euh, comment dire, euh, par le raisonnement, arrivent à, à, à trouver des objections, arrivent à trouver euh, des lois qui représentent mieux euh, la nature que ce qu'a émis ce premier physicien, tu vois, il faut que la science aussi, elle converge, il faut elle converge vers un consensus. Et pour ce qui est de, par exemple, l'existence de l'âme et sa réincarnation, c'est vrai qu'on est encore assez loin du consensus, notamment dans le monde scientifique. Mais dans ce cas-là, ben, on s'arrête, on s'assoit, on écoute, on regarde quelles sont les objections, qui, pourquoi vous n'y croyez pas. Et puis quand on regarde les arguments qu'ils présentent, ben, ils sont de loin pas. Euh, comment dire, de nature à contrecarrer les arguments que nous on peut avoir ou que d'autres peuvent avoir en faveur de, cette, de la réincarnation et de l'existence de l'âme, de sa survie après la mort, etc. D'accord Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'argument euh, solide pour montrer que quelque chose est faux, il euh, ben faut, faut garder au moins la question en ouvert en disant bon, ben pourquoi pas en attente de confirmation ou en attente d'infirmation. Et c'est comme ça que la science évolue. On a un modèle à un instant T, c'est ce qu'on appelle un paradigme. Quand tu regardes les, les, les concepts d'épistémologie de Thomas Kuhn, par exemple, avec la théorie des révolutions scientifiques, il y a un paradigme qui dit voilà, « voilà comment je représente la nature », donc le paradigme classique, la mécanique classique newtonienne, auquel, ben, euh, voilà, au fur et à mesure, on a trouvé quelques anomalies, comme euh, la période de, le, de Mercure autour du Soleil, où il y avait une erreur de quelques minutes, entre autres, hein, les, tous les phénomènes qui sont liés à la lumière, la déviation des rayons lumineux et, et tout ça, qui font que ben, Einstein est venu, et puis hein, le, le, le paramètre classique a été remplacé par le paramètre relativiste, qui est venu le compléter. Donc C'est ce qu'on appelle une révolution scientifique, et donc, euh, tout ce qui était valable à un instant T a été remplacé ou complété par quelque chose de différent, de plus étendu à l'instant suivant, d'accord Et aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est que le paradigme mainstream de la science, c'est euh, il est matérialiste, c'est-à-dire qu'il n'existe rien en dehors de la matière tangible, hein, il n'existe pas de semi-matière, il n'existe pas encore moins d'âme et des choses comme ça. Euh, ben voilà, c est, c est, il, est, il est petit à petit en train d'être remplacé par toutes les évidences qu'on peut avoir et qui se multiplient. Cette convergence de preuves pour l'existence de l'âme, pour l'existence de la divinité, euh, ben et, et, ces convergences de preuves tendent à prouver que cette conception matérialiste elle est insuffisante pour expliquer ce qu'on voit dans l'univers et, et comme ça. Le, la, la, une des prochaines révolutions du, du, du paradigme euh, scientifique sera de passer du matérialisme au spiritualisme, ou au moins au dualisme. Enfin, il y aura peut-être des étapes intermédiaires, mais on y arrivera petit à petit. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Vincent Oui, c'est clair. C'est hein. des révolutions scientifiques, donc. C'est pas parce que, parce que les scientifiques, encore, ça c est, c est, Kardec le disait déjà à l'époque, parce qu'il résistait, les scientifiques, oh, tout ça, c'est des conneries, ça n'existe pas. Oh, bon, ben attends, est-ce que le scientifique, il est venu voir Est-ce qu'il est venu observer Est-ce qu'il a réfléchi à la question Non. Donc, il parle sans connaissance de cause. Il a beau être scientifique, il n'a pas regardé ce point-là en particulier. Donc, il ne peut pas euh, s'exprimer valablement sur ce point-là à partir du moment où lui n'a pas étudié. Si maintenant il prend la philosophie spirit, il prend le livre des esprits, il rentre dans le détail et il montre qu'il y a quelque part des incohérences dans la philosophie spirit, preuves et éléments à l'appui, là c'est autre chose. Là il va falloir regarder et, et donc soit euh, apporter les éléments manquants euh, qui, qui, qui donnaient l'impression d'avoir cette incohérence, soit s'il si trouve quelque chose de mieux et de plus logique et c'est ce que Kardec a toujours dit, ben le spiritisme changera et suivra ce qui est mieux et plus logique. Mais ce ne sera pas parce que quelqu'un est venu donner une opinion personnelle, ce sera parce qu'il y aura des éléments factuels, rationnels, convergents, euh, qui amèneront euh, vers euh, ce, ce changement ou ce complément. Par exemple, la médiumnité est complètement hors du dogme matérialiste et scientifique euh, oui et non, parce que quand tu quand tu lis le je sais plus comment il s'appelle ce, ce bouquin qu'ont les psychiatres au niveau mondial là de DSM. Euh, DSM voilà il y a déjà euh, des, des phrases dedans du genre euh, il faut se garder de diagnostiquer trop vite de schizophrène une personne qui prétend entendre des voix tu vois il, il y a un certain nombre de choses comme ça quand tu regardes la définition du, du, de la santé au niveau de l'OMS il y a l'adjectif spirituel dedans, hein. le bien-être corporel, émotionnel, psychique et spirituel, tu vois, sociétal, c'est toutes les dimensions de l'être humain, hein. l'être humain c'est un être bio, socio, psycho, spirituel, et ce, ouais. le spirituel il vient de plus grave. en plus maintenant. C'est grave docteur, ça fait beaucoup de Si. Le bien-être doit prendre en compte ces quatre dimensions, et je dirais même que la dimension, pour nous en tout cas, la dimension spirituelle, elle est tout aussi importante. C'est même la principale, puisque le bio, bon, ben, le jour où on retournera de l'autre côté, on va le laisser là. Mais par contre, le, le, le, le spirituel, celui-là, on l'emmène. Même le socio, hein, la société dans laquelle on vit, euh, ben, dans le monde des esprits, on changera quand même, la société ne sera plus la même. Même si euh, toutes les âmes qui se désincarnent vont garder leurs habitudes et tout, c'est pour ça que, euh, voilà, même après on voit des influences là-dedans, jusque dans nos solars, ou alors il y, a, il y a un autre bouquin que j'ai lu récemment qui s'appelle Violette, euh, Violette as No Janelles, il n'est pas traduit en français. Mais bon, les auteurs et même les esprits font vraiment une projection de ce qu'on a ici sur la Terre. Il faut manger, il faut scie, il faut se coiffer les cheveux, il faut aller aux toilettes, il faut prendre sa douche. Enfin, ils projettent dans le monde spirituel vraiment toutes les petites habitudes qu'on a dans le monde terrestre. Et je suis sûr que ça, dans une certaine mesure, dans certaines zones du monde spirituel, c'est très probablement une réalité. Ouais, on ira voir, hein. on ira tous voir. On ira voir, ouais, exactement. Voilà. Alors, le dernier point qu'il faut qu'on voie encore, c'est la providence de Dieu. D'accord Alors, donc, tout ce qui est dans l'univers a été créé par Dieu, on est bien d'accord. Hein, y a, y a, voilà. Et donc, nous, y compris, hein, no, notre âme, notre esprit, hein, notre co les, tout, tout ce qui est euh, les principes de la vie, les lois qui résistent à la vie, euh, Etc. Tout ça, ça fait partie de ces lois de la nature qui sont immuables. Mais Dieu ne nous balance pas comme ça sur la terre euh, en nous laissant euh, nous, dé, nous débrouiller. Hein. Il nous donne le libre arbitre, c'est sûr. Par contre, cette providence et cette sollicitude de Dieu pour tous ses créateurs, elle est constante. Donc euh, Dieu est partout, donc il est omniprésent, c'est un autre attribut de la divinité. Il, il préside à tout, hein, même aux plus petites choses. Donc il est omniscient aussi, il voit tout, il, il, il sait tout, hein, il est omniprésent, omniscient. Et euh, voilà, c est, c est les lois de la nature qu'il a faites s'appliquent à tout le monde. Hein. Et l'action providentielle de Dieu, c'est le fait que ces lois de la nature qui sont parfaites, qui vont dans le sens de, de, de notre bien, de notre évolution, du développement de nos potentialités... Euh, vers le bien, vers le beau, hein, euh, vers l'amour, euh, ça c'est quelque chose qui est en nous, qui fait partie de, de cette création, d'accord C'est ce que Dieu nous a donné, d'accord Et donc euh, l'action providentielle de Dieu, on la reconnaît euh, dans, dans tout cela, d'accord et ensuite, euh, comment est-ce que Dieu fait euh, pour... Euh, pour euh, parce que beaucoup de gens disent, mais c'est pas possible, Dieu ne peut pas être euh, présent partout, s'occuper de tout, du moindre petit grain de sable, euh, hein, le moindre petit, je ne sais pas moi, caillot. Euh, bon, non, euh, voilà. Il n'a pas besoin de plonger son regard. Hein, euh, c'est les, les lois de la nature qui sont là, qui sont faites... Euh, pour euh, cette harmonie, qui sont les mêmes pour tout le monde. Euh, c'est là où on voit donc cette sollicitude divine. Hein. Euh, on a des prières, par exemple. Hein. Les prières qu'on peut faire, la prière, la loi d'adoration, hein, quand on élève nos pensées à Dieu, comme on fait au début, et à la fin de, de, de nos petites séances, de façon assez, assez sommaire. Ben, cette prière, c'est justement... Euh, Quelque chose qu'on envoie, hein, des pensées qu'on envoie vers la divinité pour euh, se mettre en synthonie avec lui. d'accord. Donc cette prière, euh, ben, elle est entendue par lui, puisque comme il est omniprésent, il est partout, ben, forcément, il, euh, comment dire, cette communication entre l'homme et Dieu, elle n'a pas besoin d'avoir l'église pour intermédiaire, hein, comme le prétendent euh, les, les, les dirigeants des religions traditionnelles. Le contact entre la créature et, la créate, et, le, et le créateur, il est permanent, il est constant. Mais tout dépend de la créature. La créature peut très bien se syntoniser avec des mauvaises choses, avec le mal. Bon, ben voilà, C'est parce que cette créature utilise encore son libre-arbitre dans ce sens et justement ne cultive pas assez cette syntonie avec le beau, avec le bien, avec le bon. Sachant que, euh, voilà, Dieu y voit, il entend, mais après, il ben, y, a, y, a, y a une infinité de bons esprits, de ministres hein, qui sont là euh, pour euh, réaliser euh, sa, sa volonté et qui sont beaucoup plus proches de nous et donc euh, qui arrivent à matérialiser euh, cette euh, sollicitude hein, de Dieu euh, dans notre quotidien, d'accord donc il n'y a pas besoin de les dire d'une voix retentissante, hein, il n'y a pas besoin de crier la prière. Non les pensées suffisent. La pensée, euh, c'est le, le, le moyen de communication dans l'univers, dans le monde spirituel surtout, hein, par la télépathie. D'accord Et donc dès qu'on a une pensée, soit vers le créateur, soit vers une, une autre personne aimée, soit vers un défunt, mais cette transmission de pensée se réalisera. Alors, c'est pas forcément, s'il défunt, il est par exemple dans un trouble profond, il n'arrivera pas forcément à la capter, hein. mais euh, dans, dans le, si ce n'est pas le cas, euh, ben le fait, par exemple, euh, ma mère qui s'est désincarnée il y, a, il y a trois ans, je suis sûr que si maintenant j'envoie une pensée euh, vers elle, elle, elle va immédiatement la capter et si ça se trouve, elle va venir hein, pour me pour remercier pour cette bonne pensée. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel même si elle est déjà enfin quelque part sur une autre planète. D'accord C'est c'est ce qui nos les difficultés qu'on a encore de conceptualiser ce monde spirituel et ces dimensions complémentaires par rapport à notre pauvre espace-temps à quatre dimensions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Alors pareil, prenez la parole, hein, parce que je, vous, je ne vous vois pas. Voilà, maintenant je vous vois, mais vous vous voyez aussi certainement dans mon écran. Est-ce que c'est... Ah ben ça y est, Patrice, il est sorti de la caverne, maintenant il est dans les steppes. Fabrice, <rire> pardon. <rire> Est-ce qu'on est qu pourrait faire un parallèle entre Dieu et la singularité euh, première, c'est-à-dire avant le Big Bang, la singularité c'est l'endroit où il y a tout. quoi. Il le, Avant l'explosion du Big Bang, il y a... Y a il y a une, un, un, une telle où tout est contenu. Euh, oui, ben, c'est là où on voit, euh, comment dire, la, la force et la puissance hein, de, de, de la divinité, hein, qui, où, où, quand on voit, ben, si, si, si, on, si on revient donc à la, à la position avant euh, James Webb hein, avec le, la, la théorie du Big Bang. C'est sûr que la moindre molécule là qui nous, qui nous, qui nous, de carbone, d'oxygène qui nous compose, était, euh, comment dire, euh, je sais pas si on peut parler de lieu, je ne sais pas si on peut parler de, de matière, on peut parler d'énergie. C'est là où il y a une énergie colossale, quoi, hein, qui, qui fait ces, ces, ces millions de planètes, de galaxies et tout, qui étaient euh, concentrées euh, euh, dans, dans, dans quelque chose d'imperceptible. Nos lois, les lois physiques ne fonctionnent plus hein, dans ces conditions-là. C'est-à-dire que les lois physiques qu'on a, on arrive à, à se rapprocher du Big Bang, mais après, elles divergent, les lois. Hein. On divise par zéro, mathématiquement, les formules ne fonctionnent plus parce que la conception de la loi physique qu'on a aujourd'hui s'applique à, à la matière telle qu'on la connaît dans, dans, dans, dans, dans l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui. Mais le, le, elles n'arrivent pas à arriver jusqu'au Big Bang. Hein. Elles n'arrivent pas à arriver non plus jusque dans les trous noirs. Et même pour, essayer, pour modéliser euh, ce qu'on voit dans l'univers aujourd'hui, hein, euh, les scientifiques sont obligés de considérer qu'il y a 95 de matière noire et 96 d'énergie noire qui existe, qui est là, on est obligé de considérer pour que les équations fonctionnent et représentent ce qu'on observe hein, dans le déplacement des planètes, les galaxies et tout ça, euh, mais euh, qu'on ne sait pas ce que c'est. D'accord Donc ça veut, ça veut bien dire que les conceptions qu'on a euh, considèrent 4% uniquement de, de, de tout ce qui est censé exister de par euh, les, les, les équations elles-mêmes. Donc ça prouve bien que, euh, ben voilà, le. Ça fonctionne de façon relative, mais on voit qu'on est loin, de, de, de, de les, les lois sont loin de couvrir tout ce qui se passe dans l'univers. Là, il y a encore énormément de travail à faire. Tout ce qu'on ne sait pas, ce serait Dieu, alors Tout ce qu'on ne qu qu comprend pas serait Dieu. Euh, ben, Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Hein. Les, les, il a créé. Si tu veux, la relativité générale, la mécanique quantique, tout ce qu'on connaît en physique aujourd'hui, ce sont des lois qui, qui découlent de, de ces lois universelles qui gouvernent l'univers. Mais on a peut-être découvert 5% de ces lois. Il y a 95% des lois qui restent encore à découvrir. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre la nature intime de Dieu. Mais les raisonnements qu'on a pu faire aujourd'hui, donc l'unicité, euh, l'omniscience, euh, l'omnipotence, euh, euh, l'éternité, euh, l'immatérialité, euh, l'immuabilité, euh, ces attributs-là, on peut, euh, les raisonnements qu'on a fait ensemble aujourd'hui, nous permettent de les comprendre. Mais su souvent, suivant un principe de causalité, c'est l'effet, mais pas la cause Suivant un principe... Alors, on ne t'entend pas très bien. J'ai l'impression euh, que tu n'as pas le micro. Est-ce que, que c'est l'effet ou la cause Non, non. Tu, tu, à mon avis, c'est le micro de ton ordinateur ou de ta tablette qu'on entend, mmh. pas celui que tu as sur la tête. Mais bon, il ouais. ouais, y a un bah, peu d'écho, c'est pour ça que je ne comprends pas bien ce que tu n'entends pas bien. Est-ce que euh, quand tu parles des, des principes, c'est des, des effets Et ce n'est pas une cause euh, Alors... Quand on voit un effet, on cherche à l'expliquer et remonter à la cause. Mais souvent, la cause elle-même, c'est un effet qu'il faut chercher à expliquer en remontant à une cause euh, au degré suivant. Hein. Et cette cause au degré suivant, c'est souvent aussi un effet, et il faut chercher à l'expliquer en, en remontant encore plus loin. Et c'est pour ça que, en, en répétant ce raisonnement euh, par récurrence jusqu'à l'infini, on arrive à la nécessité d'une cause première, Hein, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, euh, cause Dieu, euh, intelligence suprême, cause première de toute chose. D'accord la, la, la loi de cause à effet, en fait, c'est une séquence. Hein, ce pas, voilà, euh, jusqu'à, jusqu quand on arrive à l'infini, là, on arrive à cette cause première. Hein, donc, cette éternité, cette immuabilité, cette unicité de Dieu qu'on a vu aujourd'hui. Si cette cause première existe, elle doit avoir tous ses attributs. C'est là où la logique se tient. J'ai réfléchi longtemps, hein, quand j'ai lu la première fois le livre des esprits, cette question numéro un. je l'ai relu dix fois pour vraiment comprendre quest ce qu'il y avait dedans. Hein. Et, mais jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à trouver de faille dans le raisonnement. Et j'ai eu la chance, euh, quand, hein, quand j'étais en prépa, hein, de faire, euh, dans les mathématiques, par exemple, la géométrie descriptive, où on raisonne, tu sais, sur les plans à l'infini et tout. Ça m'a énormément aidé hein, avec ces raisonnements par récurrence. Hein, tu sais, les, les séries, enfin, dans les mathématiques, souvent, on raisonne avec l'infini. Ben, le fait d'avoir pu suivre ça dans mon cursus, ça m'a énormément aidé à comprendre ces raisonnements que... Euh, Qu'on trouve dans, dans ces premières questions du livre des esprits. Hein, parce que, sûr, on raisonne à l'infini, ce n'est pas, pas simple. Hein, mais, le, comment dire, comme c'est une branche des mathématiques, ben, ça veut dire que c'est cadré euh, les raisonnements sont logiques, se tiennent et ils sont reconnus. Quoi. Voilà. Alors, Stéphane nous écrit... Alors, attends, je suis en train de découvrir... Stéphane qui nous dit, je crois que notre micro ne fonctionne pas. Euh, je ne me souviens pas avoir entendu Stéphane, mais si vous avez une question, vous pouvez l'écrire dans, le, dans, le dans la conversation. Alors, il y a marqué les marées, euh, je ne sais pas. <rire> euh, ça peut être un exemple... Ah, moi, les marées de, de, de choses, de, des lois qui ne bougent pas, ouais, ben voilà. ouais, ouais. les marées en fait sont expliquées, c'est un, un phénomène dynamique, oscillatoire, hein, avec des phénomènes de résonance, suivant euh, si c'est une baie, suivant la configuration de la berge, suivant les profondeurs euh, des fonds marins et tout, et donc qui est gouverné par euh, le moteur qui est euh, l'attraction euh, exercée par la Lune et puis par le Soleil euh, sur la Terre, hein, donc qui, arrive, qui fait bouger l'eau, d'accord et le phénomène oscillatoire, avec ses, ses, ses, ses, comment dire, des, des phénomènes de résonance qu'il peut y avoir ici ou là, qui expliquent qu'il ben, y a des endroits, les marées, c'est 20 cm, et des endroits où les marées sont 10 mètres ou plus. Hein Donc si, si, si la Lune était amenée à disparaître, euh, il n'y aurait plus de marée. Euh, elle serait différente, parce qu'il y a toujours le soleil. Hein. Mmh. Alors Jean-Paul, oui la lune, c'est bien plus que ça, elle intervient dans des phénomènes de production, aussi bien au niveau animal, marin qu'au niveau oui. du corail et, et végétal. Oui, oui, oui, oui, oui c'est... Ben, par exemple, l'autre jour, j'ai vu mon voisin tailler euh, ses arbres. Je lui ai dit, tiens, euh, moi d'habitude, je taille euh, en automne après la floraison. Lui, il me dit, non, non, tu peux tailler au printemps tant que la sève n'est pas montée et quand c'est une période de lune décroissante. Je lui ai dit, ah, bon, pourquoi de lune décroissante Mais en fait, il y a plein de trucs comme ça. Hein, le, le, les agriculteurs comme le dit Jean-Paul hein, euh, on voit euh, puis je, je le sais aussi j'ai une sœur, par exemple qui euh, est ce qu'on appelle lunatique hein, il y a des moments où elle est adorable il y a des moments où elle est absolument impossible et quand on regarde, ah ben voilà c'est la pleine lune et, et c'est comment dire c'est vraiment euh, comment dire le, le, le lien de cause à effet il est clair quoi. donc la lune a beaucoup plus qu'une influence gravitationnelle sur la terre hein, ça c'est vrai et puis, euh, bon, je vais réécouter le, la vidéo, mais euh, tu as dit sur le côté immatériel, donc la matière étant sujette à la transformation, oui. puisqu'elle subit, et j'ai n'ai pas la suite, elle subit en fait les... Euh, elle subit Sur le, le texte On, Non, c'est toi qui l'avais... Enfin, c'est pas, pas sur le texte, c'est toi qui l'avais tout simplement dit, la matière étant sujette à la transformation, puisqu'elle subit... La, la matière est sujette euh, à des transformations ben, euh. tu vois le, le, comment dire euh, il y a les, toutes les réactions chimiques l'oxydation euh, au niveau de la physique atomique hein, vous, avez, vous avez dit ben, le rayonnement cosmique hein, qui, on est bombardé de rayonnement cosmique euh, à longueur de journée euh, le, le, les réactions chimiques dans le, le, le soleil par exemple hein, où l'hélium se constitue. on sait très bien que ben, quand il n'y aura plus d'hydrogène le Soleil deviendra une... Comment il s'appelle ça une, une, une géante naine. rouge Pardon euh, c'est pas, euh, pas une... Ah oui, une géante rouge, oui, c'est ça. Voilà. Et, enfin, et donc, le, le diamètre du Soleil, c'est-à-dire la Terre, elle sera à l'intérieur du Soleil. Tu vois là, il, va, il va grossir hein, de, de façon considérable. Naine rouge, enfin, je ne sais plus. Enfin, je... C'est le jour où il n'y a plus cette énergie, si tu veux, de, qui, de la fusion nucléaire une étoile en fait s'éteint, tu vois. Quand il n'y a plus d'hydrogène, l'étoile s'éteint. D'accord. Et dans le soleil, on sait très bien que ce sera dans, je sais plus, euh, quelques milliards, milliards, quelques dizaines de milliards d'années. On sait que le soleil va s'éteindre. Comme toutes les étoiles de l'univers s'éteignent. D'ailleurs, aujourd'hui, les scientifiques s'accordent sur le fait que l'univers va s'éteindre, c'est-à-dire pas que le soleil. Toutes les étoiles vont s'éteindre. Donc c'est bien dans le Big Bang au début, où il y a eu suffisamment d'hydrogène pour que les étoiles puissent brûler et illuminer le, le, les planètes autour d'elles hein, pendant un certain temps. Hein. Donc l'univers, à un moment donné, il va euh, s'éteindre. Les scientifiques vont de plus en plus dans ce sens-là. Ça, vous pouvez le voir dans le livre que je vous ai déjà cité plusieurs fois, c'est Dieu, la science, l'épreuve. Il parle beaucoup de ce genre de phénomène. Il parle aussi, par exemple, du réglage fin au moment du Big Bang, hein, euh, puisqu'il y, y a une loi physique qui est le deuxième principe de la thermodynamique, hein, qui s'appelle l'entropie, qui va toujours croissante, le désordre va toujours croissant, et bien, euh, comme euh, l'univers existe déjà depuis plusieurs milliards d'années, ben, euh, l'ordre, comme, comme le désordre va croissant, ça veut dire que l'ordre au départ était vraiment extrêmement fin, il y avait un réglage très très fin de l'univers, et ça, ça ne peut pas être le fruit du hasard non plus. Ça prouve bien qu'il y a un créateur qui est là, qui a fait ça, de cette manière pour qu'on puisse encore avoir suffisamment d'ordre aujourd'hui pour être ici, euh, autour de nos écrans et en parler. C'est ça en fait. Hein, si tu changes le moindre pouilleme dans une constante physique, euh, ben, les atomes n'existeraient pas. Il n'y aurait pas d'oxygène, il n'y aurait, aurait rien. Tu vois si l'univers il est comme il est, c'est parce que vraiment tout a été minutieusement réglé au départ. Et là forcément ben, on arrive, à, le hasard n'a pas pu faire ça, on arrive à la nécessité d'une cause première et qui est infiniment, qui a l'intelligence suprême. Et mais Quand on sait que, enfin quand on sait, si on, on va par la logique, le hasard est un mot qui a été inventé par l'homme pour résumer une situation étonnante. Le hasard n'existe pas, il n'est même pas immatériel. Ça n'existe pas. Alors après, bon, il euh, ne faut pas non plus dire que les lois de la probabilité n'ont pas de sens. Non, euh, les, les lois de la probabilité, c'est pareil, c'est mathématique, fon oui. elles fonctionnent. Hein, mais on ne peut pas invoquer le hasard pour un réglage fin. Tu vois. Oui. Tu, les, les images que tu peux prendre, tu, tu, tu démontes une montre dans toutes ces pièces, hein, tu les mets dans une boîte, tu secoues puis tu jettes ça sur la table, et puis par hasard, hop, la, la montre se remonte La montre mmh. se remonte toute seule, enfin, se, re, ah, se réassemble toute seule, tu vois. Ça Là où euh, tu arrives, à le, le calcul de probabilité vont montrer que la probabilité, elle est euh, pas nulle, mais 10 puissance moins 150, c'est-à-dire mmh. équivalent à nul, à zéro. Ou avec un scrable aussi, tu jettes les lettres en l'air et elles retombent à forme des mots. Voilà, sans ça. faire de faute d'orthographe. C'est ça, on peut, on, peut, on, peut, on peut... Voilà, donc, on ne oui. peut pas invoquer le hasard pour, explique, pour expliquer des choses qui vont dans le sens de l'ordre, tu vois. Oui. L'ordre, forcément, il y a une intelligence quelque part qui met cet ordre, oui. que ce soit l'intelligence humaine à d'autres niveaux, hein, ou que ce soit cette suprême intelligence divine au niveau de l'univers. Voilà. Okay. Bon, bah écoutez, euh, voilà, vous avez encore des questions. Vous, vous avez tous le, le texte, hein, parce qu'après, bon, c'est sûr, il y, y, y a les développements, donc on n'a pas le temps d'y rentrer aujourd'hui. Mais bon, qui développe euh, encore davantage hein, euh, toutes ces toutes tout ces considérations. Je vous rappelle chaque fois, là, vous voyez les, les petites notes, hein, quand vous regardez les notes, ben, vous avez euh, les, toutes les sources. Donc, pour ce qui est de la question de la divinité, les principales sources, c'est euh, les toutes premières questions du livre des Esprits. Hein. Ensuite, vous avez la Genèse de Kardec, euh, où le chapitre 2, ben, c'est exclusivement sur Dieu. Et après, ben, vous avez aussi d'autres sources, comme euh, le, la Grande Énigme, de Léon Denis, voilà, qui, qui parle, qui développe considérablement cette question de la divinité quoi, et des attributs divins. Après, bon, il y a aussi voilà, Chico Xavier qui, qui les a développés. D'accord Voilà, donc la semaine prochaine, on va passer au module numéro 3, euh, qui est, euh, ben est, on a un petit peu abordé aujourd'hui, donc là on a vu Dieu, hein, le module 2, c'est Dieu. Le module 3, c'est euh, ben, l'existence de l'âme et puis sa survie après la mort. Hein. Donc, quelles sont les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit hein, C'est ce qu'on verra donc euh, le 19. L'origine et la nature de l'esprit, on le verra la semaine prochaine. Et la loi d'évolution, donc progression des esprits, on le verra euh, le 2 avril. Voilà. Très bien. S'il n'y a pas de questions de dernière heure, euh, ben, je vous remercie encore une fois pour votre attention. On va remercier aussi tous les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous inspirer, pour nous aider à comprendre toutes ces choses-là et surtout à faire de sorte qu'elles soient utiles pour, pour nous, pour devenir meilleures, pour notre évolution. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.